Dans la vie, on peut tomber malade, plus ou moins gravement. On peut aussi être victime d'un accident. Cela a des conséquences sur la santé d'abord, mais aussi financière. En fonction de votre situation, vos revenus peuvent baisser de manière très importante et vous n'êtes plus en capacité de subvenir à vos besoins et à ceux de vos proches. Vos remboursements d'emprunts, les études de vos enfants et tous vos frais de la vie quotidienne. La prévoyance et donc un contrat d'assurance qui vient vous protéger face à ces difficultés. Quand on travaille dans la fonction publique territoriale, on peut penser qu'on est protégé, notamment via le statut. Mais ce n'est pas totalement vrai. Par exemple, à partir de trois mois d'arrêt, le traitement d'un fonctionnaire qui cotise la CNRACL est divisé par deux. Il existe une liste de contrats de prévoyance labellisés. il y en a plusieurs centaines. C'est à vous d'aller vous renseigner auprès des différents assureurs, de comparer les contrats et de choisir celui qui vous convient le mieux. Il y a parfois des petites lignes dans les contrats et on n'est pas toujours indemnisé autant qu'on le pense. Bref, c'est compliqué de faire le bon choix tout seul. C'est très différent en effet, puisque là, c'est la simplicité et la tranquillité d'esprit. Une convention de participation est mise en place par votre employeur. Il vous recommande le meilleur contrat et en garantit la qualité. L'avantage de la convention de participation proposée par votre employeur est qu'elle a été négociée dans le cadre d'une mise en concurrence très encadrée. C'est donc un très bon rapport entre les garanties qui vous protègent et le tarif. En plus, votre collectivité participe au coût de votre prévoyance pour réduire l'impact de la cotisation sur votre budget. Tous les mois, la cotisation sera prélevée, déduction faite de cette participation qui est au moins de 7 euros. Vous ne pouvez pas bénéficier de la participation de votre employeur sur un contrat labellisé. La prévoyance peut être souscrite par tous les agents en activité de service, titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL ou à l'IRCANTEC, mais aussi les non titulaires sur des emplois permanents. Si, au contraire, quand on est jeune, on a aussi besoin de la prévoyance. Bien souvent, quand on est jeune, on a d'autres priorités dans son budget que la prévoyance. On démarre dans la vie. Les fins de mois ne sont pas toujours faciles et on a des projets à financer une voiture ou un logement par exemple. Et on ne pense pas qu'on va tomber malade. Oui, mais ça arrive à tout âge. Les accidents ou les soucis de santé peuvent arriver n'importe quand. En début de carrière, on est moins payé qu'en fin de parcours. Le budget est donc plus fragile et le moindre aléa fait tout déraper. N'oubliez pas, après trois mois de maladie, la rémunération est divisée par deux. et qui peut vivre avec une baisse de ses revenus de 50% J'espère avoir été clair sur les enjeux de la prévoyance. Votre employeur qui connaît parfaitement vos droits peut aussi vous renseigner. Et n'oubliez pas que le dispositif que nous vous présentons est le seul qui vous permette de profiter de la participation financière de votre employeur qui vient réduire le montant de votre cotisation mensuelle. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos prévoyance en ligne.